Comme vous pouvez l'imaginer de quelqu'un qui s'occupe quotidiennement de la mise en forme de jardin et de paysages, la nouvelle maison spacieuse du célèbre jeune design de Jardin Stan Flippo est située somptueusement dans le verre. Mais non seulement autour de la maison est magnifiquement reflétée la nature, aussi à l'intérieur, en particulier dans le séjour élégant au rez-de-chaussée. L'ancien est mis sur les éléments naturels. Il en est ainsi, entre autres, grâce à un parquet avec beaucoup de place, le relief Pinot Blanc de l'Alegnon. Pour cet intérieur moderne style épuré, le joli Pinot Blanc attire immédiatement le regard, mais sans être dominant. Il apporte un contraste agréable à l'architecture minimaliste de la cuisine et de la salle à manger. Cette teinte naturelle gracieuse crée aussi une atmosphère et chaleur supplémentaires dans le coin salon. Cela a tout à voir avec le fait que le pinot blanc est un véritable plancher de bois. Le chêne a été spécialement sélectionné pour son aspect rustique. Cela signifie que les nœuds bien formés et joliment achevés décorent le sol. Pour encore plus de caractère, le parquet est sablé. Ce processus fournit toujours des résultats exceptionnels car il garantit que le dessin du grain dans le bois est mis en évidence de façon sublime. Peut-être que pour ces propriétaires, l'élément naturel était un facteur important dans leur choix pour ce plancher. Mais ce parquet a d'autres avantages. Dont l'immense facilité d'utilisation est sûrement l'un des plus décisifs. En effet, le pinot blanc est traité avec un vernis mat qui demande peu d'entretien après la pose. Le nettoyage est rapide et facile avec un chiffon légèrement humide et un produit nettoyant pour parquet. Si vous utilisez occasionnellement le polisage de l'Alegno, vous obtiendrez un parquet encore plus résistant à la saleté et les taches. Voilà, nous espérons que ce beau intérieur vous a inspiré dans le choix de votre parquet. Profitez de votre plancher, l'Alegno.